Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui ici aux portes de la Bretagne où je vous emmène bosser chez Lou, le producteur de ces beaux champignons. Et aujourd'hui, on bosse en compagnie de Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour Jerry, bienvenue chez Lou. Merci beaucoup. On va découvrir ton job et puis cueillir les champignons. Allez, suivez-nous. Allez, c'est parti pour la cueillette. Non, c'est pas la cueillette, c'est l'accueil. Ah <rire> D'accord. Toi, tu es chef d'équipe ici, Fatima Oui, je suis chef d'équipe ici. Ça veut dire que tu manages combien de personnes euh, Je manage entre 20 et 60 personnes. Ah oui, c'est beaucoup Ça varie beaucoup Oui, en fonction du volume du jour. D'accord. Et alors, aujourd'hui Donc aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va donc, faire euh, on va, Donc je t'ai mis dans la salle 5, On va cueillir les 250. 250 grammes Oui. Okay. Donc là, en fait, il faut que tu t'équipes. Comme toi Voilà. Donc euh, je pense que la taille 2, ça te va. Allez, on essaye. Ouais. Allez, je te laisse ma caméra. Okay. Ah, c'est toi qui <rire> filmes maintenant, attention. <rire> <D 'accord. rire> C'est important la blouse C'est très importante, c'est pour l'hygiène. Donc chaque jour, en fait, les cueilleurs okay. ils mettent euh, une, une nouvelle blouse. Donc chez nous, euh, l'hygiène est hyper importante. Donc euh, on cultive sans pesticides. Zéro pesticides Zéro pesticides. C'est pour ça qu'il faut bien lever les mains, mettre les charlottes pour ne pas avoir des maladies qui viennent à l'extérieur qui peuvent perturber la pousse des champignons. Produits euh, fragiles. Voilà, produits fragiles. On va aller au point prod. C'est quoi le point prod Donc c'est là où on ajuste exactement les quantités, les produits qu'on va faire pendant la journée. D'accord. Tous les jours Oui, chaque jour. Combien de kilos par jour vous récoltez ici Donc on fait entre 4 et 10 tonnes par jour. Okay. Et par cueilleur, ça Par cueilleur, c'est entre 20 et 30 kilos par an. Embarquement, porte 5. La salle 5, tu vas travailler avec l'équipe noire, tu vas positionner euh, sur l'étagère 1 et tu vas cueillir les 250 euh, belles roses. Les fameux 250 grammes, ok. Et là, on va prendre les étiles de travail. Allez. Waouh wow. Mais on n'est pas dans une cave, Fatima euh, Non. <rire> Moi, je m'attendais à une cave noire, sombre et humide. Ah, il fait combien de degrés, là 17, je pense. 17, ah ouais, c'est hyper agréable. Donc, il faut commencer euh, justement par les gros champignons. Donc, tu tournes, en fait, tu prends deux comme semaines. Ça, ah, et ça vient tout seul, Il ne faut fait. pas beaucoup manipuler les, les champignons pour ne pas laisser des traces. Et combien de temps il faut pour faire pousser un beau champignon comme ça Deux semaines. Donc, on cueille pendant cinq jours. Bon, ça va, je fais bien, là oui, ça va, pas mal. <rire> Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job euh, Ça fait cinq ans. Donc, cinq euh, ans. quand j'ai commencé au début, c'était à l'accueil. Donc, euh, au bout de six mois, j'ai évolué et après, euh, je suis devenue euh, chef d'équipe. Ah oui, très vite Oui, okay. parce que je croyais bien. Ça. Et, <rire> et qu'est-ce qui te plaît dans ce job c'est que d'organiser et, euh, et accompagner, former les, les, les cueilleurs en fait. D'accord. Et chez Lou, qu'est-ce que tu aimes bien dans cette entreprise euh, L'entreprise, il est familiale, donc nous on, on, on se considère c'est comme une famille. Mon mari aussi travaille ici, ah oui donc, okay. euh, oui. donc il y a beaucoup de couples hein, ici et beaucoup de, de, de, de personnes qui travaillent en famille ici donc aussi. Donc une bonne ambiance. Et comment tu fais pour cueillir ce tout là-haut Il faut prendre un chariot. Ah, ok. On peut monter. essayer Oui, on va aller. Ah oui, oui. Okay. Ah, Tu fais super attention à la sécurité. Oui, c'est très important en fait, parce que ça fait partie de notre travail. Okay. Bon, ça on n'a pas trop le vertige ici. Hein? Bah, c'est bien. Nickel. Bon, allez, on y retourne. Okay. Bon, mais c'est super facile comme job, Fatima. Euh, non, c'est pas facile. J'ai fait exprès en fait de te mettre sur un lit pas trop compliqué. <rire> D'accord. Il faut combien de temps pour former un bon cueilleur Il faut trois 3... mois. La moyenne, c'est trois mois. Et pour un bon manager, il faut quoi comme qualité euh, il faut, euh, faut euh, s'adapter en fait aux, aux personnes, mm. il faut euh, accompagner les cueilleurs pour les faire euh, progresser. Okay. Donc il faut être euh, patient et euh, bienveillant. Bon d'accord, c'est pas si facile que ça <rire> Là, je vais foirer là. <rire> Bon, ben, je suis fière de mes champignons hein Très bien Bon et toi comment t'es arrivée ici Fatima J'ai entendu parler de l'entreprise qui vient d'ouvrir, donc j'étais okay. inscrite, et ils m'ont acceptée. Euh, Au début j'avais peur euh, que ça sera compliqué pour moi parce que en fait, c'était mon premier travail, j'avais pas d'expérience, ni rien. Et finalement donc, ça s'est bien passé Voilà, c'était très bien passé, j'ai bien aimé mon travail, euh, j'étais évoluée et ils m'ont donné ma chance. La bah, félicitation. Merci Ici on travaille en 2-8. La rosée, elle a plus de goût et est plus ferme que le blanc. Voyez, longue vie, bientôt au sud, où tu veux, sur l'une de nos champignonnières. Donc le dos c'est bien, mais je vais dire que c'est le moment de profiter du soleil, de faire des barbecues -bar pour, euh, pour faire des champignons euh, grillés. Moi j'ai préféré cru à l'apéro, et vous bah tiens, Géry, merci pour ton aide. Eh ben, merci beaucoup pour les champignons, ton accueil et l'accueil. Avec plaisir. Merci à toi, justement, de venir euh, faire découvrir notre travail. Merci. Et si vous aussi, vous avez envie de venir cueillir du champignon, manager, postuler, loue recrute sur ces trois sites. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode et likez la vidéo. Bon, super la cueillette, Fatima. Non, je dit qu'on ne dit pas la cueillette, c'est l'accueil.